— Bien. Bonjour euh, à toutes les trois. Merci euh, d'avoir accepté le principe de, de cette audition euh, par le groupe parlementaire de la France insoumise dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de, de l'Intérieur. Euh, et on a souhaité euh, vous auditionner respectivement Ligue des droits de droit, l'homme droit et quadrature du, du NET euh, parce qu'il y a un gros sujet, pas un petit sujet, mais un énorme sujet euh, sur les questions... Euh, du numérique et des, la, du respect des droits fondamentaux, à plein d'aspects hein, d'ailleurs, à plein d'échelles, à plein d'échelons. Euh, ça peut passer par la, la, les questions de surveillance, le traitement algorithmique, les Jeux Olympiques qui vont arriver là-dedans, mais aussi des choses plus prosaïques, la plainte en ligne, la, la, la, la plainte en ligne et le, la plainte en visio. Ce sont deux choses encore différentes. Euh, même l'amende forfaitaire délictuelle qui appelle plein de, plein de questions, euh, évidemment. Donc euh, l'idée c'est de procéder de euh, cela a, a avec vous. Je vais vous laisser euh, vous présenter et puis euh, avoir un propos liminaire, libre, euh, sur la LOCMI, et puis après on, on, échangera, euh, on échangera en fonction des questions que ça, que ça soulève. Je ne sais pas qui, dans quel sens. Euh, bah, je vais me présenter ah, d'abord et je vais parler d'abord. Moi c'est une Levin, je suis juriste à la coordination du net. Moi, je suis marin donc membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Il se trouve que par ailleurs, je suis magistrat avec beaucoup de fonctions de pénaliste, juge d'instruction, président de cour d'assises et, et de correctionnel économique et financière. Très bien. Marie-Sartigoulon, je suis aussi membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme et je m'occupe en particulier de protection des données personnelles et de la privée. Du coup, ce qu'on se dit, c'est peut-être la LDH, comme oui, sont les aspects Oui, parce qu'on est sur général. général. Et après, et après alors, euh, Très bien. on redescend. ça me va. On va, on, on va y aller par, par thème, et puis euh, vous, vous verrez. Euh, donc, on a fait un document hein, qu'on vous a euh, envoyé. Euh, ce qu'on observe d'abord, c'est que euh, sur, le, sur le contexte politique, hier, euh, j'ai discuté avec pas mal, euh, enfin, plusieurs OPJ euh, qui sont à la nouvelle association. Euh, national des officiers de police judiciaire, et euh, je n'avais pas compris quelque chose, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, bon d'abord ils sont moins de euh, 3% de l'ensemble de la police, et euh, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas, il, il pas de poids dans les syndicats de police, ils se sentaient complètement isolés, et euh, c'est pour ça qu'ils ont fait cette association, et ça c'est intéressant entre guillemets politiquement, parce qu'on euh, se dit que peut-être euh, le jour est arrivé où euh, les syndicats de police, euh, sauf les syndicats très minoritaires, vont pouvoir faire autre chose que de co-gérer avec le ministère de l'Intérieur. Euh, cette association, elle a cet intérêt. Maintenant, elle est formée essentiellement euh, d'officiers de police judiciaire policiers et pas gendarmes. Parce que la réforme ne touche pas, en fait, les gendarmes, puisque euh, on y reviendra... La gendarmerie a une organisation nationale et euh, régionale. Et donc, euh, évidemment, euh, autant le, la PJ avait une organisation jusqu'ici zonale, en grosse région, euh, tandis que euh, là, ils vont être départementalisés. Donc c'est intéressant, intéressant, cette association, euh, beaucoup plus largement que les questions de, de la réforme. Alors sur les mobilisations, euh, bon, bah ben, vous savez comme moi euh, qu'il y a eu énormément de mobilisations. Ce qui est à relever quand même, c'est pas souvent que la conférence nationale des procureurs de la République et des procureurs généraux, c'est quand même pas souvent qu'ils prennent position contre une réforme. Hein. C'est pas souvent. C'est vrai, ouais, on peut le remarquer. <rire> bon. Je confirme. Euh... Et euh, les magistrats des 8 GIRS, puisqu'il y a 8, juridic 8 juridictions internationales spécialisées en France, il y en a 8, les magistrats des 8 GIRS ont des 8 Girs en position contre la réforme. Donc ça c'est intéressant aussi parce qu'ils sont complètement unanimes, parce qu'ils font de la criminalité organisée et ils ont vraiment quelque chose à dire sur la police judiciaire. Alors euh, ce qu'on a vu c'est que M. Darmanin euh, semblait quand même peut-être un petit peu non pas reculer, mais on verra. Euh, il a annoncé que euh, rien ne changerait concernant la PJ, donc nous ce qu'on se demande évidemment c'est alors pourquoi euh, -il, il fait voter une loi Et euh, qu'il attendait les conclusions d'une triple expertise, euh, police, euh, justice, inspection générale de l'administration, on se demande nous pourquoi il n'a pas fait l'inspection avant de faire voter euh, cette loi c'est une question de méthode on voit bien que bon, il euh, n'y euh, a pas vraiment de demande de la part des syndicats de, de police mais que apparemment pour euh, entre guillemets euh, qu'il n'y ait pas de problème ils ne pensaient pas du tout avoir de problème je pense au départ euh, ce qu'on a compris notamment avec euh, l'association euh, nationale de la police judiciaire c'est que les syndicats majoritaires avaient négocié avec le ministre de l'intérieur c'est à vérifier hein, mais c'est ce qu'ils nous ont dit euh, avec le ministère de l'Intérieur, un certain nombre d'avantages, primes, horaires, etc. Euh, en échange de quoi Il ne euh, durait trop rien sur la réforme de la police judiciaire, qui eux, euh, les intéresse pas vraiment. Euh, en fait, là-dessus, là je me permets, c'est oui. pas à vérifier, c'est une certitude, bon. euh, ah. puisque non, mais je vous donne les, les oui. éléments. En fait, en réalité, euh, c'est au moment de la campagne présidentielle où les choses se sont, se sont nouées, puisque la LOPMI, il y a une première version. Euh, oui, qui oui, a déposé sûr. en mars euh, dernier, oui. qui était un document de campagne électorale et pas un texte de loi. Euh, bien à la limite, qu'on s'engage sur une future loi en campagne électorale, moi ça me permet d'avoir quelque chose sur lequel s'opposer, etc. Donc pas, pas de difficulté avec ça. Le Conseil d'État, il, il a eu rendu un avis sévère sur ah. tout un tas d'aspects euh, du, du texte qu'ils ont fini par garder quand même, d'ailleurs, dans la dernière version. Et en fait, au moment où c'est sorti en mars euh, dernier, vous avez eu les tracts des syndicats dans la foulée, euh, des syndicats euh, euh, des, des gardiens, euh, euh, donc Alliance Police Nationale et GP Police FO, et une, ça aussi dans une certaine mesure. Tracts qui sont assez clairs, euh, qui relèvent que dans cette loi d'orientation et de programmation du ministère ce qui les intéresse, c'est pas les articles de la loi en tant que telle, mais bien ce qui va autour, c'est-à-dire le réglementaire et même, précisément, l'indemnitaire, ils le mettent dans leurs tracts. Nous, nous nous félicitons du beau vote de la Sécurité et de cette Lopmi qui donne X euros dans tel ou tel, tel domaine, etc. Ils l'ont mis noir sur blanc dans les trails. Okay. donc c'est okay. même pas à vérifier, c'est okay. une certitude. Voilà, euh, c'est une certitude. Après, ce, qui, ce, qui, ce que sous-entend l'Association nationale de PJ, c'est que derrière, effectivement, vous ne m'embêtez pas sur, le, Bien sur la réorganisation. Et bon. Voilà, voilà. — Très bien. Alors sur les, les moyens, bon, euh, on, on, on passera, hein, parce que, bon, vous, vous connaissez mieux que nous hein, le, le, la loi concernant les moyens. Sur le numérique, bon, je laisserai mes collègues parler. Moi, je parle du point de vue, évidemment, de, de, de la justice, quoi. Euh, Les plaintes en ligne, on sait bien que euh, ça, ça pose problème. Bon, c'est pour euh, les, les petites infractions, hein, normalement. Ça n'empêche pas, euh, de toute façon, aux personnes d'être convoquées au commissariat. Donc, euh, c'est présenté comme une facilité, mais en réalité, du point de vue, on voit bien dans les procédures que euh, bon, euh, il faut quand même qu'un OPJ euh, convoque au commissariat, ne serait-ce que pour confronter euh, la victime, par exemple, avec euh, le mis en cause, pour euh, bon, faire des constatations, etc. Sur euh, le, dé le délit d'outrage sexiste, hein, je balaye. Hein, euh, sur le délit d'outrage sexiste, alors ça, moi, si on peut dire. Euh, euh, c'est pas que ça m'a amusé, mais enfin c'est quand même surprenant cette méthode de travailler, euh, parce que euh, bon, on a vu que euh, bon, y aurait un délit d'outrage sexiste dans plusieurs circonstances, mineurs, personnes vulnérables, pluralité d'auteurs, moyens de transport, et que la peine d'amende sera de 3750 euros. Bon, j'ai pris mon code et j'ai vu que. Euh, bah, il y avait quand même déjà beaucoup de sanctions et beaucoup d'infractions euh, concernant finalement un peu exactement les mêmes incriminations puisque, en, mettons, en cas d'injure sexiste, si c'est dans la rue, on a le harcèlement de rue à caractère sexuel, la loi de... Euh, de qui, une loi qui est très très peu appliquée, quand même 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, c'est-à-dire que, en fait, c'est davantage puni déjà par la loi que ce que les législateurs prévoirait, hein, euh, c'est-à-dire... Euh, simplement 3 750 euros, et euh, en cas d'injure publique sexiste, on a déjà un délit euh, qui prévoit, euh, dans le cas de caractère discriminatoire, un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Tout ça pour dire que, euh, finalement, ce qui serait voté en cas d'outrage sexiste, est moins répressif que les deux délits qui existent déjà actuellement, et qui sont assez peu malheureusement utilisé par les parquets, en tout cas le harcèlement de rue, c'est comme euh, la présence dans les halls d'immeubles, ce sont des, des délits qui sont pres, presque en désvétude, alors qu'ils viennent, c'est des délits récents. Euh, sur la, le refus d'obtempérer, donc, euh, ajout du Sénat, euh, amendement du Sénat qui a été voté, puisque euh, la loi euh, ne sera, enfin, la, la, la procédure d'urgence, euh, Bon, la peine encourue pour les refus d'obtempérer, c'est 3 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si elle était votée. Alors, ça, c'est pareil, c'est surprenant pour des juristes, parce qu'il euh, y a moins d'un an, euh, la réaction a été maintenant punie de euh, 2 ans d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Donc, alors là, on n'a même plus besoin d'un délai d'un an pour changer la loi. Maintenant, ça va encore plus vite. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Euh, enfin, c'est ce qu'on dénonce toujours, cette espèce de mille-feuilles législatives complètement délirant. Euh, sur les refus d'obtempérer, ce qu'on observe, c'est qu'il euh, euh, bon, y, y aurait un travail à faire sur les refus d'obtempérer, puisqu'on en parle beaucoup à la suite, évidemment, des tirs mortels, 12, 12, euh, 12 morts cette année et 2 morts l'année dernière. Donc ça augmente beaucoup. Euh, on a un, un peu envie de nous, euh, de s'interroger sur toutes les personnes qui circulent sans assurance. Quand on est magistrat, on se rend compte qu'on en a énormément. Des gens, en fait, ils ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils n'ont pas le permis ou pas d'assurance. Et euh, ce n'est pas du tout pour euh, foncer sur les policiers. C'est que, n'ayant pas d'assurance parce qu'ils ne peuvent pas la payer, parce qu'ils sont au SMIG ou chômeurs, euh, on, on voit ça en audience. Euh, ben, ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur confisque leur voiture, qu'on leur confisque le permis, etc. Donc il y aurait vraiment un travail à faire sur les refus d'obtempérer. Je ne parle pas de ceux qui sont euh, mortels ou là, on fonce sur, éventuellement sur les policiers, ce n'est pas la même chose. Mais sur les refus d'obtempérer ordinaires, c'est-à-dire les, les 25 000, presque tous les 25 000 refus d'obtempérer qui sont commis chaque année, c'est vrai que c'est en augmentation. Euh, là, il y aurait un travail à faire sur pourquoi les gens ne payent pas leur assurance, est-ce que c'est pas vraiment tout simplement un problème euh, d'argent, et quand on a là un loyer à payer et qu'on a euh, bon, la cantine à payer pour les gosses, euh, c'est peut-être... Euh, on peut comprendre que euh, une prime d'assurance entre 400 et 800 euros par an, ben, les gens ne peuvent pas la payer. Donc je, je trouve que c'est vraiment euh, dommage de voir ça uniquement du point de vue répressif et pénal, euh, alors qu'il y a peut-être vraiment un problème social. Bon, il y a le fonds de garantie, euh, euh, effectivement, qui paye quand il y a un accident et que la personne n'est pas assurée euh, ou n'a pas le permis, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, en cas de refus d'obtempéré, à des systèmes d'aide pour qu'au moins les gens ils aient une assurance et, et je pense que ça résoudrait énormément de refus d'obtempérer. Bon, je passe rapidement sur les, les deux autres délits créés, Rodéo-Irpin, l'agression contre les élus. Euh, sur l'état d'urgence lo local, nous, on est alors vraiment euh, radicalement contre, euh, bon, euh, voilà, état d'urgence local décidé par le préfet, euh, une durée d'un mois renouvelable, dans des conditions extrêmement larges, bon, ça pose un, vraiment un problème de démocratie. Les amendes forfaitaires délictuelles. Alors, il y a eu un colloque hein, organisé par le SAF, le SM et la LDH le 14 octobre 2022, il y aura des actes. Nous y avions les oreilles je sais <rire> euh, et donc les amendes forfaitaires délictuelles bon on est revenu à une liste parce qu'avant c'était toutes les toutes tous les délits punis d'un an bon c'est extrêmement large euh, là on est revenu à une liste euh, bon il y a une expérience sur les amendes forfaitaires délictuelles pour les 11 délits euh, déjà euh, bon on sait que ça marche euh, pas bien du point de vue simplement financier du recouvrement il hein, y a 34% de recouvrement c'est très très peu donc, c'est toute une machine qui ne sert pas à grand-chose, en fait. Évidemment, vous le savez mieux que moi, inégalité totale, évidemment, puisque bah, si on peut payer l'amende, euh, ça ne pose pas de problème pour recommencer euh, et euh, ne pas... Euh, enfin, ça ne, ça ne prévient pas du tout la récidive. Et en revanche, si on ne peut pas payer l'amende qu'on n'a pas d'argent, de toute façon, on ne la payera pas. Moi, j'ai cette expérience comme juge euh, parce qu'on a des services annexes euh, à Paris. Et euh, j'avais le plaisir d'avoir des audiences correctionnelles euh, à la 31e chambre une fois par mois où c'était euh, euh, euh, de, euh, euh, de, de la vente à la sauvette. Alors ça, ça sera, si les amendes forfaitaires sont... Euh, euh, encore étendu, ça pourra être tout à fait euh, dans la loi. On verra ce que les députés voteront. Si on revient à euh, peine de moins d'un an ou égale à un an d'emprisonnement, la vente à la sauvette, elle, elle est prévue dedans. Et je voyais très bien que euh, bah, la vente à la sauvette, en fait, euh, donc si la loi euh, passe, euh, ça va être une amende euh, forfaitaire de 200 à 600 euros. La vente à la sauvette au tribunal... Quand on a euh, une audience spécialisée là-dessus, alors c'est les gens qui vendent des tours Eiffel et des bouteilles d'eau dans les lieux touristiques à Paris, euh, on leur met en principe euh, 50 au maximum 100 euros avec sursis quand c'est la première fois qu'on les voit à l'audience. De toute façon, ils ne peuvent pas payer. Ce sont des gens qui euh, habitent, qui sont euh, souvent sans papier, qui habitent, euh, qui payent un marchand de sommeil, qui ont beaucoup de mal à se nourrir. De toute façon, euh, c'est une, une infraction. On peut toujours mettre des amendes forfaitaires de 200 à 600 euros parce que dans le cas de la vente à la sauvette, puisque c'est un an d'emprisonnement encouru, ça sera ça l'amende forfaitaire. Euh, c'est vraiment faire du chiffre pour faire du chiffre Montrer qu'on sanctionne, faire plaisir aux riverains, parce que la vente à la souhait, c'est ça, c'est les riverains qui appellent la police, et puis c'est tout. Sur la police judiciaire, parce que je ne veux pas monopoliser, euh, les assistants d'enquête posent vraiment un gros problème. Euh, quand on est juge d'instruction, on voit très bien que euh, ça pose un gros problème, parce que même un OPJ ou un agent de police judiciaire, quand il retranscrit par exemple des, des, des écoutes téléphoniques... Euh, le problème, c'est que euh, c'est le choix des passages de l'écoute téléphonique. Et il faut déjà avoir une grosse expérience quand même. Euh, par exemple, je prends un trafic de stup. Euh, bon, euh, les conversations téléphoniques, elles sont très générales quand on a une affaire de stup, de, tra de gros trafic de stup. Euh, ils parlent de leur vie, de leur euh, femme, de leur... Euh, bon, euh, et c'est au milieu <rire> d'une conversation téléphonique qu'il faut avoir l'habitude et que l'OPJ peut dire euh, « Tiens, il me parle de couper son gazon, ça c'est bizarre. » Et donc là, je vais retranscrire ça. Mais il faut une expérience. Or, les 3500 assistants d'enquête ne vont pas du tout avoir d'expérience euh, ni comme OPJ, ni comme euh, rien, malheureusement. Et euh, moi, je pense que ça va faire, premièrement, des gros problèmes euh, sur les retranscriptions, parce qu'on n'aura pas, en fait, euh, dans la criminalité organisée, les retranscriptions utiles. C'est vraiment une question de choix, enfin, euh, du passage. Et puis, ça va faire beaucoup de nullité de procédure. Alors ça, ça va être formidable pour les avocats de la défense en matière de criminalité organisée, euh, en matière d'infractions graves, parce que évidemment un assistant d'enquête, il va avoir beaucoup de, de mal. Euh, et je, je, je passe à la, au problème de la suppression de la réquisition, des réquisitions de services de police technique au, au, et scientifique. Jusqu'ici, euh, c'était les procureurs qui autorisaient les OPJ à euh, chercher, par exemple, dans le fichier FICOBA, les comptes bancaires, à, faire, à poser des écoutes téléphoniques, etc. Ça, c'est les OPJ euh, qui euh, le font, mais c'est sur mandat du parquet, soit en enquête préliminaire, soit sur une commission rogatoire de juge d'instruction. Donc il y a quand même un contrôle du magistrat. Et le Conseil d'État l'a dit... C'est-à-dire que là, vraiment, ça échappe à l'autorité judiciaire, c'est des actes extrêmement attentatoires aux libertés publiques, euh, c'est-à-dire euh, poser euh, des balises géostationnaires, puisque maintenant les policiers de PJ travaillent essentiellement avec des balises et les écoutent euh, moins, parce que c'est beaucoup plus facile, hein. euh, et c'est génial, hein, les, balises les, les balises, on pose une balise dans un appartement, Bon, en prenant l'apéro le soir euh, dans son salon, euh, bon, notre mise en cause il parle beaucoup plus sur des écoutes téléphoniques. Donc euh, ils posent beaucoup de balises. Hein. Euh, C'est comme ça que ça marche maintenant la police euh, beaucoup. Enfin, tous les, euh, tous les actes très attentatoires aux libertés qui doivent être autorisés par des magistrats euh, maintenant seront faits directement donc par euh, la police. Et comme le dit le Conseil d'État, une certaine érosion des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet. Enfin, ça, c est c est <rire> C'est sûr. Donc ça, ça... ça vraiment, ça, ça pose des problèmes en matière de nullité de procédure éventuelle, dans enfin des grosses affaires, et en matière, évidemment, d'autorité judiciaire et de place de la justice. Sur, je ne vais, vais pas aller très loin sur le problème de la réforme de la police judiciaire. Je sais que vous avez entendu des OPJ, etc., que vous voyez, ça nous très très bien les enjeux. Euh, les enjeux, c'est en gros euh, bon, le problème de principe. C'est-à-dire que, euh, évidemment, un, un juge d'instruction maintenant va faire une commission rogatoire, euh, désignera son service comme on le fait toujours, et euh, bien sûr, le DDSP éventuellement dira. Euh, ben, euh, malheureusement, votre commission rogatoire, ben, non, la brigade est n'est pas libre, euh, on ne peut pas, euh, pas l'exécuter, etc. Donc, euh, ça va mettre beaucoup de temps maintenant pour recevoir euh, le résultat des actes d'enquête. Mais au-delà, euh, j'ai trouvé qu'il euh, y avait euh, intérêt à regarder l'expérimentation qui avait eu lieu depuis plusieurs années dans différents départements français et en Outre-mer. Et euh, j'ai vu un OPJ qui me racontait qu'il euh, était de permanence en Martinique, euh, dans le cadre, bon, euh, de, de la police judiciaire. Euh, il y avait eu un homicide et qui s'était retrouvé de permanence avec un collègue de la PAF, or, euh, bon, euh, collègue tout à fait bien intentionné, mais qui n'avait absolument jamais fait de relevé euh, d'empreinte, jamais fait... Euh, de, de, de témoignages comme on fait toujours dans les homicides, on recueille déjà les témoignages des, des proches, en fait, de l'entourage, etc., de ce qui s'est passé, et qui n'avaient jamais vu de cadavre. Donc tout ce qu'il faut faire vis-à-vis -vis de la police, euh, évidemment scientifique, et, etc., euh, ça ne va pas du tout le faire. Donc euh, ça, c'est euh, vraiment un, un problème qui va se poser, c'est-à-dire qu'il euh, y aura cette filière très, très spécialisée et très compétente de la police judiciaire qui va travailler maintenant avec euh, bon, des policiers qui ne sont absolument pas formés, et ça, ça posera problème. Autre exemple qui m'a semblé intéressant, parce que dans notre document, on a développé tout ça, très intéressant, j'ai trouvé, euh, c'est que euh, je ne savais pas que euh, la police judiciaire, en région, en fait, ils sont formés trois fois par an euh, en ce qui concerne les attentats terroristes. Et euh, il y a eu notamment, euh, par exemple, pour euh, l'attentat de Nice, hein, là, euh, qui est jugé en ce moment, euh, en fait, chaque service de police judiciaire, mais vraiment la police judiciaire, c'est ce qu'il doit faire. Et euh, par exemple, euh, un service est chargé de recueillir les témoignages, un service est chargé d'identifier les, les victimes. Et cetera, et cetera. Chaque service euh, local, régional, sait ce qu'il doit faire. Ce qui fait que quand il y a un attentat comme celui de Nice, tout le monde sait ce qu'il doit faire et ça va très très vite. Si c'est fusionné avec la DDSP, toute cette compétence, toute cette formation, euh, euh, bah, ça sera terminé. Et euh, notamment pour les choses les plus graves comme les attentats terreau euh, on peut vraiment craindre que euh, ça se dissolve. Euh, dans la, le, le, le problème de, euh, de la sécurité publique, quoi. Donc je, je finis simplement, bon, euh, très étonnant qu'une expérience qui est critiquée par tous les magistrats, tous les OPJ, euh, soit généralisée, bon, euh, alors qu'on a, on a déjà vraiment euh, un peu un bilan. Et puis, euh, nous, qui, enfin, à la Ligue des droits de l'homme, ce qu'on pense, c'est que euh, à terme, c'est une manière aussi de faire disparaître le juge d'instruction. On sait qu'on veut s'attaquer depuis des années au juge d'instruction, notamment depuis M. Sarkozy, qu'on euh, a vu avec les États généraux de la justice que euh, l'idée de départ, c'était de contourner en fait le plus possible les magistrats du siège pour faire une justice à l'américaine. Bon, ça n'a pas fonctionné, et les, le rapport final n'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est l'idée d'aller dans le sens, malheureusement, qu'on connaît, nous, nous, nous, les magistrats, depuis pas mal d'années, c'est-à-dire de faire une justice de plus en plus, en fait, de médiation, de conciliation ou beaucoup d'affaires de, transaction. euh, de transactions. On le voit, nous, avec la CRPC, hein, euh, la, la euh, Convention voilà, judiciaire euh, voilà, et, et avec la Convention judiciaire d'intérêt public, mais qui touche les très très grosses très, très grosse affaires. — Alors que... — Dans les textes, pas que. Ça pourrait s'appliquer oui, à n'importe quel personne En fait, ils l'appliquent pas vraiment. Non, c est, c est. Alors que la CRPC, c'est vraiment pour les le petites affaires. Bon. Et c'est quand même... Euh, ce qu'on qu appelle la troisième fois, c'est quand même 30% des affaires pénales qui sont jugées euh, par une sorte de transaction avec le barquet. Et nous, notre idée, c'est que euh, si monsieur euh, Dupont Moretti euh, n'est enfin, pas très audible sur euh, cette, cette réforme et laisse faire M Darmanin. il défend pas du tout euh, les magistrats, euh, M Dupont Moretti là-dessus, euh, c'est que peut-être c'est un, un, un moyen qui peut être très efficace euh, de euh, finalement euh, euh, de donner de moins en moins de pouvoir aux juges d'instruction qui n'aura plus son bras, bras armé à savoir la police judiciaire. Et euh, derrière, c'est toute une conception de la justice qu'il y a, alors que nous, on est sur un service public à la française, et pas du tout pour le fait que euh, beaucoup d'affaires échappent à la justice. Voilà. voilà. Merci. Et alors, on bascule sur Ouais, un... sur, euh, du coup, euh, plus, plus technique, sur... numérique. Euh, alors, c'est assez particulier, ce texte, parce que, comme vous l'avez dit, ça avait été déposé en mars, et nous, on s'attendait à un grand texte numérique notamment sur la vidéosurveillance, vu le rapport qui est annexé. Et en fait, ils ont tout enlevé, pour mieux revenir dans quelques mois, probablement. Mais le rapport annexé est encore là. Et donc, il y a un peu deux, deux aspects dans cette loi. Il y a le rapport et la loi, où c'est beaucoup plus euh, discret, ainsi que les, les aspects numériques. Et ce rapport, où c'est euh, le festival euh, des, de, On ne sait pas si c'est un programme politique, si c'est électoralisme Mais du coup, il y a énormément de passages, comme tout le rapport, évidemment, à, à rejeter, sur un peu cette vision du policier fantasmé, euh, qui a des lunettes connectées, augmentées augmenté, tout à fait. J'ai les meilleurs passages là, mais voilà, qui a une qui a, qui a des vêtements connectés, qui a un exosquelette. Enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a énormément de passages. On en rigole, mais c'est voilà, c'est assez, assez problématique. Le truc c'est ce qu'on a compris, ça n'a pas de valeur législative vraiment. Il y a des lois de programmation. Euh, une feuille de route. Voilà, c'est une feuille de route un peu comme le livre blanc. Euh, mais on demande de la années. valider quand même dans un texte de loi pour avoir l'onction. Euh... La légitimité euh, démocratique est, et parlementaire. C'est ça, terrible. et on a vu au Sénat qu'il Alors, pas trop sur ce ça peut être amendé, ça peut être rejeté. Oui. Euh, donc, donc, le rejeter, donc c'est bon, pour la bon, vision bon, que ça encadre. rien ça. vous cacher, on va faire des amendements ouais. de suppression pour avoir deux minutes de temps de parole sur les, les, les passages qui nous semblent le plus scandaleux, mais on va surtout le réécrire. Ouais. On va En profiter, parce ouais. qu'on faire de la prose. Donc. Très bien, ouais, non, et on eu, bah, au Sénat, il y a eu énormément d'amendements, d'ailleurs, c'était un article mais il y a tous amendements donc, des, des détails aussi plus y a les, tous les aspects des réformes. Et... Donc voilà, donc s'il y a bien une première partie, vous savez, bah, dénoncer cette vision où c'est donc le policier augmenté, mais aussi ils annoncent le triplement des budgets, euh, la de la vidéosurveillance via le, le fonds interministériel, hein. voilà, via la prévention de la délinquance, donc qui est déjà assez énorme en plus quand on regarde les coûts, sachant qu'il n'y a aucune. Euh, qu'une efficacité de ce type de dispositif que ça arrive maintenant dans les petites villes et les villages. Voilà, on a, nous, sur la vie de surveillance, on a pas mal travaillé et on a vu que le FIPD est un vecteur quand même de, de cette dynamique, en tout cas. Euh, sur les frontières aussi, les frontières connectées avec euh, de la biométrie, toujours plus de drones évidemment. Euh, donc voilà, donc ce, ce rapport annexé, euh, il est hyper problématique même s'il a pas tellement de valeur. Bon, bah, si vous avez prévu de le, le rejeter, de l'amender, c'est est-ce est, est que est chose vous pourriez expliquer, parce que moi je suis briefé, mais pour les gens qui regarderont éventuellement la, la vidéo, euh, pourquoi il ne faut pas faire ces trucs-là euh, Parce qu'en soi, les tas de gens peuvent se dire, bah, c'est super génial, les lunettes collectées, et puis la biométrie, si on n'a rien à se reprocher, euh, c'est pas grave. Que, bah, je fais le relais défensif habituel. mais... Oui, ouais, mais après, euh, oui, c'est bien de faire des petits, des petits rappels. Bah, déjà, il faut rappeler que c'est dans une dynamique hein, depuis ces dernières années, donc euh, nous, on étudie pas mal à la, à la quadrature. Euh, qui vise à donc mettre de plus en plus de caméras, donc il y a la loi sécurité globale qui a fait passer les caméras aussi euh, statiques à des caméras mobiles sur les policiers, euh, légaliser les drones, euh, les caméras embarquées aussi dans les voitures donc toujours plus de, de sources d'images pour nous surveiller. Euh, donc c'est en fait la, la vidéosurveillance c'est une espèce de croyance que ça, ça aide à la sécurité, ce qui est en fait faux, déjà les chiffres commencent à arriver ça n'aide pas à la, à la résolution des enquêtes, ça sert tout, surtout et principalement à, à, comme une arme de la police de défense et de répression de, de, de, de, de, de, de toujours les mêmes populations qui sont dans la rue, qui sont ciblées par les répressions policières. Ensuite, couplé avec d'autres instruments de la police, tels que le fichage et la reconnaissance, sociale notamment, je vais, je vais en parler dans, dans quelques minutes parce que ça, ça fait un peu son apparition dans la loi, c'est en fait, tout un système de surveillance aux, aux mains de la police. Euh, dans, des, dans des cadres et dans un, des conditions très larges en fait et qui vont bien au-delà de juste avoir quelque chose à se reprocher ou juste être dans une procédure euh, judiciaire donc en fait il y a une espèce d'accroissement ces dernières années de, de ces outils de surveillance de la police et donc ici en fait c'est juste une étape de plus euh, et tout ça dans un cadre en plus absolument pas euh, régulé où, où les policiers peuvent faire un peu ce qu'ils veulent et euh, pas, pas contrôlés ni par la CNIL ou même par les quelques magistrats qui, peuvent, qui sont censés euh, contrôler euh, les, les dispositifs de fichage et, et de vidéosurveillance. Euh, donc nous, ce qu'on attend ces prochains mois, et on sait que ça va arriver, c'est la l'égalisation de la vidéosurveillance euh, algorithmique. On que ça allait être dans ce texte, ça ne l'est pas. Euh, c'est donc... dans l'annexe, quoi. Ouais, voilà, Jusqu'à présent, dans les lois, on a voté qu'on ne voulait pas de traitement en temps réel, oui. Sur la reconnaissance faciale. <rire> c'est ouais, dans un coin. Euh... Voilà, c'est dans un coin, mais il n'y a pas d'autorisation non plus de ces technologies. Donc pour non. nous, si on applique les textes de, de protection des données personnelles, c'est interdit. Voilà, c'est une petite bataille euh, de, juridique. Oui, mais en donc, vrai, ils s'en fichent, ils le font. Exactement. Et après, ils attendent que vous, par exemple, la quoi de net fassiez des recours devant l'administratif ou le secrétaire. Voilà, administratif, on, fait, ce on fait dans la CNIL, on attend on a ça, mais c'est vrai qu'en attendant, ils, qu ils essayent de jouer la montre. Et. Euh, donc voilà, donc il y a ce rapport-là qui, euh, qui vient, enfin voilà, euh, c'est pas très étonnant de, de, de ministre de l'Intérieur actuel euh, qui ait ces volontés-là. Euh, mais oui, dans les lunettes connectées pour voir si quelqu'un est fiché, en temps réel, ça peut euh, que mal se passer. <rire> Déjà que voilà, la police bah, C'était a... bien comme film provocope, hein <rire> Voilà, bah franchement là, ils, euh, on se demande c'est quoi leur inspiration, mais oui, ils ont dû... Euh, bon, c'est un vieux film, c'est vrai, mais... Euh... <rire> Et après sur les frontières connectées, malheureusement c'est pas que la France, c'est quand même ce qui suit pas mal les, ce qui se passe au niveau de l'Europe avec Frontex, avec les, les révisions des, euh, des textes, euh, des fichiers euh, d'entrée et sortie de, de l'espace Schengen, ah, voilà c'est là, donc euh, qui vise en fait à mettre la reconnaissance faciale aux frontières de l'Europe d'ici quelques années, enfin, de manière beaucoup plus automatisée. Euh, voilà pareil les drones ça a été légalisé ils ont mis du temps mais ça a finalement été légalisé euh, avec une réserve que c'est censé être euh, en dernier recours en gros euh, mais là là ce serait en appui des missions enfin un peu en, en, en contradiction avec ce qu'a qu demandé le, le conseil constitutionnel même si pour l'instant on n'a pas trop de retour de, de ce qui se passe c'est ça a été sur autorisation préfectorale bon, voilà donc euh, en tout cas ils ont bien envie de les de les, de les encourager ah oui voilà à la fois en appui opérationnel et aussi dans le recueil de renseignements alors ça on l'apprend parce que le renseignement les drones ils avaient ils avaient ouvert la porte sur la lente publique et la lutte contre le terrorisme oui. du coup, voilà. Voilà, à partir du Mais moment où euh... cette porte là oui. euh... entre, entre, ensuite la, la frontière entre police et renseignement porte, voilà c'est ouais. ça ouais. Ouais. Euh, du coup voilà donc ça c'est pour le rapport donc il ya énormément énormément de choses à contester euh... Oui, voilà aussi euh, l'utilisation euh, des, des fameuses tablettes NEO, euh, toujours pour euh, avoir accès de plus en plus facilement aux, aux fichiers. Euh, et toujours, là, c'est pas hyper clair de ce, ce, ce que ça va pouvoir faire. Euh, voilà. En gros. Euh, mais après, sur la loi, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Il y, a des, il y a pas mal de choses, mais il faut plus aller les chercher. Euh, nous, ce qu'on a vu principalement, c'est deux, deux grands axes. Il y en a un qui a été rappelé, ce qui est un peu la le fait de faire sauter tous les tous les garde-fous de procédure pénale et notamment l'autorisation du procureur euh, sur des actes d'enquête, euh, sur euh, donc euh, les les constatations techniques, notamment euh, les accès aux scellés euh, où il n'y aurait plus besoin de, de procureur. Donc ça, on se demande euh, ce que ce que ça recouvre. Alors, euh, c'est quoi le c'est quoi le, euh, voilà, constatation, examen technique, euh, au Sénat, euh, M. Darmanin a dit que c'était pour euh, l'analyse de l'ADN, on pense que ça peut aller un peu plus loin, on se demande aussi euh, l'ouverture des celles, si il ne peut pas y avoir des, des incidents sur bah, justement les Voilà, ces... voilà, les beaucoup plus larges, et notamment le matériel informatique, des choses comme ça, donc euh, c'est donc très, très vague, alors pareil avec euh, le, tout un tas de... Euh, qui peuvent être maintenant faits par et les assistants d'enquête et les OPJ qui ont un seuil d'accès beaucoup plus facilité vu qu'il a pris trois ans. Donc en fait c'est tout cet esprit que la procédure pénale ce serait juste un peu des, des, des, petites, des petites tâches administratives dont on pourrait se passer alors qu'en fait c'est un équilibre pensé en, en amont. Et vraiment on se demande sur certaines choses si ça peut passer le contrôle du conseil enfin parce qu'il y a... Voilà, on n'y est pas encore. mais... — Si, on y sera. Je peux vous donner la certitude qu'on saisira le Conseil constitutionnel. Maintenant qu'on est plus de 60 à nous tous seuls, je peux vous dire que je ne vais pas... Voilà, tant pis pour eux. Mais je n'ai pas une croyance géniale dans le Conseil constitutionnel. On a eu quand même deux trois épisodes précédents. On partage, je pense. Mais c'est vrai que souvent, le Conseil constitutionnel... Se raccroche à des garanties, notamment l'existence d'un juge et euh, le contrôle d'un juge, qui, même ouais. s'il est n'existant, comme par exemple pour... Euh, Sur ces garanties formelles. Voilà. Alors, euh, euh, bon, à voir. Euh, et après, l'autre aspect, c'est... Il euh, y a plusieurs choses en lien avec les fichiers, euh, notamment l'article 12 qui prévoit une présomption d'habilitation à consulter les fichiers. Donc en fait ce qui rendrait non nul un acte où on a oublié de marquer euh, que euh, l'OPJ a été habilité à être des fichiers, mais en pratique en fait ça, ça permet euh, de, un accès beaucoup plus euh, large puisqu'il n'est pas sanctionné euh, si, euh, si la personne n'était pas habilitée. Alors M. Darmanin au Sénat a dit oui mais non c'est pour qu'il y ait moins de cas de parce que les avocats de la défense attaquent là-dessus bah oui c'est le la de la et que de toute manière les policiers ils ont leur badge donc euh, ils resteront habilités. Oui ok mais voilà les, les garanties formelles elles sont pensées, elles ne sont pas pensées pour rien donc on, à nouveau ça c'est dans un, tout un processus de ces allez, 5, 10, 15 dernières années d'ouverture totale des fichiers, d'interconnexion, d'élargissement de, de, des, des spectres, enfin des périmètres de fichiers pensés pour ça et caractéristiques. Si ça... pas bêtise, du coup demain quelqu'un qui connaît un policier on peut lui demander d'aller jeter un œil. Voilà, ou en tout cas, <rire> dans une ouais. procédure. Ouais. Voilà. Impossible. <rire> Mais et du coup, tout... demain, ce sera pas tant un problème que ça, parce qu'il y aura tout... une présomption d'habilitation. Il faudra ah, aller montrer qu'en plus, il n'avait pas le droit voilà. de dire... On hein. sa nourrisse, regardez simplement si la nounou des enfants, elle n'a pas déjà été condamnée pour vol. C'est ça qu'on a... Ouais, alors prévenu. ça, il y a ça d'une part, et après, c'est dans les en procédures, sur certains fichiers. En fait, chaque fichier, il y a un acte réglementaire. Avec qui est habilité en fait, si on fait une présomption d'habilitation, en fait, toutes tout ces dispositions ne servent plus à rien ça, ça, euh, parce que tout le monde est par défaut habilité. Donc, euh, donc ça, pour nous, c'est déjà assez hyper problématique. Même si c'est déjà assez souple le droit des fichiers, il y a de, déjà quand même pas mal de monde qui peut accéder, il y a énormément de données euh, qui sont toujours plus collectées. Et voilà, avec euh, des interconnexions, des, des accès qui permettent de voir 10 euh, fichiers en même temps, donc euh, même si ce n'est pas des, des, des interconnexions formelles, c'est c'est des mises en contexte différentes de, de leurs euh, collègues, donc il y a ça, donc cet article 12 qui est hyper problématique, qui a, a été un peu contesté au Sénat, mais bon, qui est évidemment passé, et euh, après, euh, sur l'article 11, vu, il y a eu un amendement des rapporteurs en commission qui est passé, euh, mais vu que la commission n'était pas filmée, je ne peux plus voir comment ça a été défendu. Qui fait deux choses déjà, qui élargit un peu, enfin qui s'occupe du FNAEG, qui élargit euh, euh, les personnes, le, enfin le champ des personnes qui peuvent faire des analyses. Si j'ai bien compris, normalement, c'était des experts. Là, on peut passer à la police, à des agents de police scientifiques non assermentés, Donc, ouais, toujours dans cette dynamique, déjà le FNAEG, qui est quand même la plus grosse, le euh, plus gros scandale de, de, de, de tous les fichiers qui a été prévu pour les, les criminels. Euh, sexuels et qui aujourd'hui en fait ils si ont fait un tag on fini dans le FNAG euh, et donc de, déjà encore plus de, de faire sauter des, des, des garde-fous donc avec l'élargissement des, des personnes qui peuvent, qui peuvent faire des analyses et ensuite euh, et qui peuvent aussi je crois requérir l'ADN et ensuite il y a une petite phrase euh, qui moi m'a pas mal euh, fait des nœuds au cerveau qui permet aussi, en gros, qui bon, va modifier un article du code de procédure pénale pour permettre aux OPJ de procéder aux opérations de signalétique. Donc la signalétique, c'est la prise en photo du visage et les empreintes digitales, et de procéder à l'enregistrement, la comparaison et l'identification des résultats. Donc la signalétique, pour moi, c'est deux fichiers. Donc les empreintes digitales, c'est le FED, et la photo, c'est le TAGE, le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Qui permet de faire de la reconnaissance faciale euh, qu'on a attaqué à la devant le conseil d'état on a perdu et qu'on a réattaqué récemment devant la cnil Et en fait euh, la reconnaissance faciale du tâche pour nous elle est totalement illégale sur plusieurs aspects euh, donc de droit des données personnelles mais en fait même on est revenu à la base elle est absolument pas prévue par la loi ce qui se passe c'est dans le décret du tâche il euh, ya toutes les données qu'on peut collecter et il ya l'image de la personne euh, à des fins, non même pas, euh, pour euh, utiliser dans des logiciels de reconnaissance faciale. Et c'est à partir de cette petite ligne que, en fait, la police, depuis 10 ans, fait de la reconnaissance faciale. Et en, en termes de prévisibilité de la loi, en termes de ce qui est exigé par le RGPD et la directive police justice, c'est pas du tout suffisant, c'est pas un cadre légal avec qui a accès, qui peut faire, dans quelle situation, avec quelle garantie. Et, euh, et en fait c'est certain, bon après c'est pas pour autant qu'ils le font pas, mais nous c'est quelque chose qu'on a dit à la CNIL, bon après là, on l'a dit il y a quelques semaines, ça va, ça va suivre son cours. Donc pour nous cette petite phrase ajoutée qui permet aux OPJ d'enregistrer, de comparer et identifier euh, les résultats des opérations de relevés cinétique c'est une manière de donner une petite base légale aux tâches et aux opérations de reconnaissance faciale du tâche parce qu'aujourd'hui c'est dans le décret du TAGE, c'était pas du tout l'objet de ce fichier, qui était plutôt un... un catalogue des antécédents judiciaires. Il n'y a rien qui permet de, le, de comparer des photos. Il n'y a, a pas cette finalité d'identification. Et d'ailleurs, l'objet de l'amendement le dit plus ou moins parce que... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est dit les, Oui, les motifs. C'est faire bénéficier de la simplification, les opérations de, prélève, de comparaison et prélèvement signalétique aux différents fichiers biométriques dont le régime juridique est actuellement sujet à plusieurs interprétations. Pour nous, c'est sont un peu touchy. Et du coup, ils essayent d'en remettre une couche. Et donc, pour nous, c'est aussi une occasion de... Bah, de demander des explications de pour, pourquoi cet ajout, euh, de rappeler qu'en fait a priori donc les deux fichiers euh, signalétiques, il y a le FED qui est très bien encadré hein, pour l'identification et tag qui est complètement dévoyé, donc de rappeler qu'ils essayent de l'encadrer le, un peu en, euh, comme ça incognito euh, pour, faire, pour euh, encadrer une pratique qui est totalement illégale, qui utilisait des milliers de fois, 1600 fois par jour je crois, on avait fait le calcul, enfin 600 mille fois par an, euh, dans des contextes euh, absolument pas encadrés, donc ça va être des photos prises euh, par des flux, enfin, sur des flux de euh, caméras de surveillance sur les réseaux sociaux, et pour les comparer aux tâches où quand même, il faut rappeler, c'est 20 millions de fiches et 10 millions de photos, un peu moins, quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose de totalement tentaculaire, euh, qui est censé être contrôlé par des magistrats, qui a priori, bon, c'est pas très existant. Donc voilà, donc il y a le TAGE qui, euh, qui fait une petite entrée dans, dans le. Dans le projet de loi, on aimerait bien avoir des explications, euh, en tout cas, ou le dénoncer. Et voilà, et pareil, c est, c est les, les, les petits amendements sur le FNAEG, toujours, toujours plus de, de libéralisation, on va dire, de, de l'accès aux fichiers et de, et, et, de, et de personnes concernées, et aussi de enfin, l'ADN, c'est quand même pas neutre. Et aujourd'hui, de pouvoir le permettre à, des, à de plus en plus d'agents d'y accéder, et, de faire des, et demander des analyses. Et, euh, et voilà et après dans les autres choses numériques du texte de loi on y à l'article 8 qui élargit encore plus les possibilités d'enquête euh, enfin les techniques d'enquête de criminalité organisée donc les écoutes ouais. euh, les balises dont on parle les, les infiltrations qui existent déjà là c'est pour élargir aux personnes recherchées et, euh, et à certains délits en, en crime. bande organisé oui crime. Crime. et enfin, c'est des 80. délits d'atteinte de, ouais, inté aux intérêts fondamentaux de la nation c'est donc dans, pareil dans le prolongement de, des lois des cinq dernières années euh, et la loi de euh, pénal de des choses qui étaient réservées avant l'instruction voilà. et qui passent au, au, au parquet, c'est ça bah, ouais, c est c est une, des... Non, non, en non, fait, fait c'est... C'est le JLD, toujours, qui, euh, ouais. qui autorisera, euh, mais sauf qu'on élargit les crimes pour lesquels on peut euh, faire des techniques spéciales d'enquête sans le juge d'instruction. Okay. C'est ce voilà. ça, c est, c est, c est, oui oui mais c'est ça. n'est pas qu'on qu ne pouvait pas le faire avant, c'est qu'on est obligé de désigner un juge voilà. d'instruction pour avoir accès à ce type de... Jusqu'ici. C'est la demande du parquet, mais il faut quand même que le JLD euh, oui, autorise. Bon, quoi. Hein. Voilà. Ouais, <rire> ouais, dans ouais. coin pour, euh... Ça dépend des fois. J'appelle ça les blanchiments <rire> de procédure. C'est pour les abus de faiblesse. C'est abus de faiblesse et personnes recherchées... Commis en bon. bande organisée, c'est quand même pas les crimes en série, les viols en réunion, bon. Voilà, c'est juste, bon, après, voilà, c'est des choses mais, euh, là, mais, mais c'est ça un ça, élargissement, ça tout ça traduit je la... pas le contraire. Non, mais ça traduit le fait qu'on on désigne de moins en moins de juges d'instruction ah, dans des affaires. C'est le but. Voilà, hein. et qu'on est aujourd'hui à 3%, je crois, d'affaires mmh. qui sont on, on est à 3%, euh, euh, oui. oui. L'idée, c'est un juge de l'enquête, plus ou moins, enfin, qui n'en est pas un, ah, puisque l'enquête si, si est un, je pense qu'il y aurait beaucoup avec de magistrats qui seraient... Défavorable. Voilà. Avec on... LJLD, un JLD, voilà, c'est un système où l'instruction disparaît. Vraiment, c'est la philosophie. Ouais. Pardon. Non, non, mais c'était ça. Et après. Euh... Oui, il y a l'article 13 qui élargit le champ des instructions générales qui peuvent être prises par les procureurs. C'était que la vidéo-surveillance. Bon, là, il y a tout un d'actes, euh, après dans la pratique j'ai du mal à voir ce que ça change Est-ce que je peux compléter ça ouais. ouais. Jusqu'ici, ouais, euh, je ne m'étais pas rendu compte euh, en fait je, je, en réfléchissant je me suis dit que ça euh, le fait de plus avoir les réquisitions du procureur, bon il y a un problème de principe, etc. Bon, que l'autorité judiciaire ne contrôle plus rien mais en réalité euh, ça n'a va pas du tout gagné de temps pour euh, la police judiciaire parce que en fait dans un dossier euh, qui va à l'instruction, un dossier, un, un dossier grave, euh, c'est impossible, euh, et les, les OPG avec qui j'ai discuté sont d'accord, c'est impossible que, par exemple, si, euh, le, le, le, le, lors de l'enquête, l'officier de police judiciaire veut euh, requérir un laboratoire, comme ça se fait beaucoup, euh, pour euh, identifier l'ADN. Euh, le fait de ne pas avoir de réquisition à demander au procureur pour eux, en, en réalité, ça ne les arrange pas du tout, parce qu'au lieu de demander une réquisition au procureur et puis de la mettre au dossier, euh, ce qu'ils auront, c'est euh, l'obligation de, de toute façon de faire un procès verbal. Parce que le jour où euh, le laboratoire va leur euh, renvoyer leur euh, demande d'enquête, leur demande pardon, de, de prélèvement ADN en disant « ça a matché, ça a pas matché euh, », le jour où ils auront le résultat et les conclusions de l'ADN, il faudra qu'ils mettent au dossier. Et s'ils si n'ont pas un acte comme quoi ils l'ont demandé lors du procès euh, d'assises ou de correctionnel, évidemment, les avocats de la défense vont dire mais ça sort d'où ce truc-là là, là euh, Comment ça se fait que vous avez euh, des résultats d'enquête d'ADN Vous avez demandé quoi en fait Donc il faudra que l'OPJ de toute façon écri écrive un procès-verbal en disant tel ADN, tel ADN, tel ADN, vous l'analysez et vous nous dites si ça matche avec euh, le FNAEG ou je ne sais quoi. Mais euh, il faudra de toute façon... Donc ça va même pas leur gagner de temps. Euh, et non, bon. mais c'est la croyance euh, fantasmée ou réelle, mais... Euh de se dire une partie de la lenteur des enquêtes est du fait du manque de moyens de la justice et donc le parquet répond pas ou l'instruction répond pas donc euh, oui. donc on fait quoi voilà oui. alors ce qui est ce qui est plutôt faux dans les enquêtes de, de haut du spectre ah, même très faux dans les enquêtes de haut du spectre que les magistrats le sont hein. beaucoup plus investis ah, euh, dans, dans, dans l'enquête en oui. tant que telle oui. c'est très oui. vrai pour la voilà, petite et moyenne délinquance parce que bon voilà bien et bien donc on voit effectivement qu'on donne des prérogatives extrêmement larges oui, euh, en matière gens, de stup, euh, une enquête c'est au moins deux ans, enfin on ne peut pas faire autrement. Mais ça hein. veut dire qu'ils ont l'intention d'industrialiser les techniques d'enquête euh, qui sont attentatoires sans aucun contrôle de l'autorité judiciaire. Oui, c'est ça que ça veut dire, hein. Mais les OPJ continueront quand même, de toute façon, ils feront dans un procès verbal, au lieu que ce soit une réquisition du parquet, mais ce sera au dossier. Et pour faire euh, euh, des actes comme ça d'investigation, ils auront absolument besoin de le mettre au dossier ce qu'ils ont demandé, quoi. Par exemple, les FADAT les facturations voilà. détaillées, ils auront absolument, bien sûr, ils n'auront plus les réquisitions du parquet, mais il faudra bien qu'ils mettent tel numéro, tel numéro, tel numéro, on demande des fadettes. sinon euh, certains diront que c'est euh, illégitime. Voilà, non, moi j'avais à peu près fini. Moi j'ai juste ouais. euh, un, un sujet euh, qui n'est pas directement sur le numérique, je reviendrai après sur les aspects, euh, sur les aspects numériques, mais euh, sur les assistants d'enquête. Euh, parce que au moment où il y a eu le, le beau de la sécurité, euh, enfin la présentation des conclusions par le président Macron à, à Roubaix, euh, ils ont sorti un peu du chapeau qui voulait mettre en place des, un grève de police, pas des assistants en d'enquête, hein, un grève de police. Euh, moi, ça faisait longtemps que j'étais en réflexion en me disant. Il y a quand même un truc, les, les policiers, quand ils font des enquêtes, ils sont le nez dans le guidon, etc. Certes, ils doivent respecter la procédure, mais bon, en vrai, euh, ça pourrait être pas mal qu'il y ait quelqu'un qui les accompagne pour sécuriser la procédure et s'assurer que la procédure est, est régulière. Il me semble que c'est le travail du greffier aussi, euh, côté magistrature, oui, d'accompagner le magistrat pour sécuriser la procédure. Enfin, c'est ah ça, on ne peut pas faire des photocopies comme certains hein? peut être alors, ça peut amener à faire des photocopies, c'est vrai, c'est possible, ça arrive dans la vraie vie, mais enfin, c'est pas le cœur du métier. Hein? On est d'accord là-dessus euh, Est-ce qu'il euh, est qu pourrait y avoir quelque chose de satisfaisant à mettre en place un vrai greffe euh, de police, euh, avec les et donc qui serait plus sur un statut d'ailleurs d'actif, opérationnel, et, et pas un statut administratif pur Parce qu'effectivement, les policiers, quand ils disent Moi, j'ai un instant d'enquête, en c'est bien, mais quand je fais, euh, je fais une perquise à 6 h du matin et que c'est un personnel administratif qui arrive à 8 h, je, je fais quoi J'attends 2 heures que. Ah ben non, bon, voilà. Bon. Ou même, je sais pas, il y, y a une quelque chose qui se passe à minuit, 10 heures du matin, enfin ça, peut, ça arrive Et plein de fois. Euh, est-ce qu'on va différer, oui. euh, dire bah non, mon instant d'enquête, je vais attendre demain qu'il revienne oui. pour taper... Euh, » Non, on prend... Et donc, euh, est-ce que, est qu'il y aurait un côté satisfaisant à avoir un vrai greffe ou pas Les avis sont très partagés, euh, je sais, moi je ne sais pas si vous y avez moi, Je réfléchi. trouve que c'est une excellente idée, hein. franchement. Hein. C'est-à-dire que, mais alors ça veut dire au, au contraire, quelqu'un de très formé... Oui. C'est-à-dire ah, oui, que oui, c'est tout le contraire le greffe, de l'idée, euh, euh, ça sur veut la... dire un OPJ, de... minimum un OPJ, est euh, très très formé sur la procédure, parce que ils ont raison, hein, les policiers, quand ils disent qu'ils ont euh, euh, des, des dizaines d'actes à faire pendant une guerre vue. mais c'est vrai, hein. bon, c'est comme ça, c'est la procédure pénale, euh, bon, c'est la sœur des libertés, comme disait euh, procureur Melins, c'est vrai, mais... Euh, c'est difficile, très difficile pour un OBJ d'être sûr qu'il a fait tous les actes nécessaires, euh, bon, en temps et en heure. Donc Moi, je trouve qu'avoir euh, quelqu'un qui ait un regard euh, sur la procédure au sein de la police, c'est une très bonne idée, parce que euh, ce n'est pas quelqu'un qui fait l'enquête, mais c'est quelqu'un qui fait que de la procédure. Euh, ça. Et ça, ça existe. Enfin, Il y a plusieurs écoles parce que le je, je sais procédurier, quoi. Ouais, Est-ce que du coup on fait on fait une branche de procédurier au sein de la PJ et qu'on appelle greffe Est-ce qu'on fait un vrai bon, euh, Parce que euh, et j'entends aussi la, la critique inverse hein, qui est de dire euh, si on confie cette tâche là euh, à quelqu'un en particulier, alors ça veut dire que l'officier de police judiciaire qui est sur l'enquête, du coup, peut se dire bah, je m'en fiche des garanties des droits libertés, moi je suis sur l'enquête. Et que, que ça le déresponsabilise. Alors, je, mon cœur balance. Non, c'est simplement un contrôle. Parce que moi, je sais pas, en tant que juge d'instruction, par exemple, nous, on a un contrôle hein, qui est le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Bon, ben, c'est comme ça. On fait, on fait ce qu'on peut comme euh, juge d'instruction. Et puis, quand ça arrive devant le tribunal ou dans la cour d'assises, ben on a en quelque sorte le contrôle de la juridiction qui va dire ben « ça c'est nul, ça c'est nul, ça ça va pas, on annule euh, », ou de la chambre d'instruction. La chambre d'instruction vis-à-vis d'un juge d'instruction, euh, c'est pas un contrôle permanent, mais c'est un contrôle. Donc je, je trouve que l'idée de, de contrôler comme ça les OPJ dans les actes de procédure, ce qui est intéressant en tout cas du côté magistrat, c'est de dire que ça ferait beaucoup moins de nullité de procédure. Et pour les grosses affaires, les nullités de procédure, c'est terrible, quoi. Ça veut dire qu'on remet en liberté des gros trafiquants de stupes, on le sait, hein C'est ça que ça veut dire. Et sur, les aspects, sur les aspects numériques, est-ce que... J'ai vu qu'il y avait une campagne de plainte collective. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer quel est l'objectif, où on en est, et qu'est-ce que ça change, là, ce qui va évoluer dans ce texte-là Est-ce que ça veut dire qu'on va faire d'autres plaintes euh, ouais, c'était la procédure dont je parlais brièvement, mais je vais revenir. Alors c'est une campagne qu'on a lancée avant l'été, en fait une action dans la CNIL où on permet aux personnes de nous mandater, c'est pour ça que c'est collectif, donc on, a, on a essayé, on l'a déposé, on a fermé le dépôt des mandats, et où on s'attaque à plusieurs pans de la surveillance, donc euh, la vidéosurveillance classique, on va dire, donc euh, le modèle, en fait les pratiques du ministère de l'Intérieur, euh, qui consiste à, donc, d'un côté financer, donc avec toutes ces histoires de FIPD et il euh, y a d'autres euh, dotations, euh, de, je sais plus, pour les territoires ruraux, il enfin, y a tout un tas de... — décile et la DET. — Voilà, c'est ça. c'est mieux que moi. Euh, mais principalement le FIPD, donc qui incite vachement les villes à se doter de caméras de vidéosurveillance en les subventionnant de moitié ou des trois quarts, en les incitant aussi à mettre des algorithmes dessus, donc c'est la vidéosurveillance algorithmique dont je parlais tout à l'heure, qui est déjà présente en France, qui est hyper déployée. Qu'est-ce que c'est concrètement pour les gens qui, qui, qui, vont, qui vont nous écouter euh, C'est quoi la surveillance algorithmique Parce que moi je ouais. sais ce que c'est, mais... Euh... C'est euh, le fait de rajouter un logiciel, donc une couche algorithmique sur les flux de vidéosurveillance pour détecter des comportements particuliers ou des événements particuliers, mais en fait en pratique, euh, c'est vendu comme pour... pour potentiellement pour détecter des comportements suspects, mais voilà, à nouveau c'est quoi un comportement suspect euh, pour pouvoir suivre des personnes dans la rue, pas sur la base de leur visage, mais sur la base de leur démarche ou de leurs habits. Donc c'est en fait donner à la police potentiellement des moyens euh, bien plus... Euh, enfin amplifié de surveillance comme si en fait ils étaient dix agents derrière leur écran plutôt qu'un seul et de pouvoir toujours plus mettre la focale sur un type de population c'est à dire ceux qui sont dans la rue, ceux qui vivent dans la rue ou qui passent dans la rue parce qu'un comportement suspect ça va être dans les documents qu'on voit c'est quelqu'un qui fait du maraudage c'est quelqu'un qui est statique c'est quelqu'un qui est à terre donc enfin on voit très vite que ça cible des populations en particulier, avec toujours évidemment énormément d'opacité sur comment ces algorithmes fonctionnent. si on fonctionnent. devient délinquant demain, il faut prendre le taxi pour éviter les caméras bah Déjà, l'espace public, de toute manière, est perçu euh, dans les euh, doctrines de sécurité. L'espace public est perçu déjà comme là où se passe euh, tout, alors qu'en bref, en En, euh, en, en fait, en, en, les balises ne sont pas posées dans l'espace public. Hein oui, non, bon. mais, mais même... Mais du coup, euh, c'est là, quand on enquête, en pas. fait... Euh, bah. Voilà. Mais sauf qu'en fait, les, les, les, les, les, la croyance que l'insécurité est uniquement dans l'espace public est aussi à, à dénoncer. Euh, je pourrais dire un exemple que, qui est très parlant, c'est en tant que femme, en fait, on est plus en insécurité chez nous que dans l'espace public, les chiffres le montrent. Et en fait, il y a cette... Euh, y a cette donc c'est pour remettre une couche là-dessus, pour en fait aussi rentabiliser euh, leurs dispositifs de surveillance qui ne servent à rien. En fait, il y a les constructeurs qui viennent leur voir les voir en en leur vendant des logiciels mais qui ne, ne vont pas aider beaucoup plus à, à la, aux enquêtes policières mais qui vont juste en fait permettre euh, un contrôle social de comportements type euh, prédéfinis par l'algorithme et euh, de euh, aussi voilà il y a une espèce de, de minimisation des dangers de cette surveillance qui pour nous est tout aussi problématique de la que la reconnaissance faciale c'est pas parce que l'algorithme détecte pas le visage que n'est pas pour autant dangereux, déjà elle détecte nos ça peut détecter nos, notre démarche, euh, notre sexe, notre, notre genre, euh, notre taille. Enfin, du coup, c'est vraiment un outil de suivi aussi individuel et un, un outil de, euh, aussi d'uniformisation des masses en, en disant qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Euh, donc ça se veut, ça se prétend pouvoir détecter des bagarres, des tags, des choses comme ça. Donc ça, aujourd'hui, c'est en train de se déployer partout dans les villes en France. Pour nous, c'est totalement illégal. Euh, ça se déploie aussi dans, dans l'espace public et dans les supermarchés euh, par exemple, ou dans des zones euh, commerciales, il hein, y a des logiciels qui prétendent pouvoir détecter les vols. donc À nouveau, comment on détecte un voleur Sur la base de quelles images on entraîne les algorithmes euh, quelle population vont être ciblées en particulier donc Il y a, y a énormément, énormément de questions qui se posent et en amont et après sur les conséquences que ça, que ça pose sur euh, notre vision de l'espace public, notre vision d'être ensemble dans la rue, notre vision de qu'est-ce qu'est la sécurité. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'on qu documente pas mal à la quadrature, on sait qu'il y a une mission d'information qui vient de commencer là-dessus, on pense qu'elle va déboucher sur une loi. Euh, parce que, a... ouais, c'est pas clair ou en tout cas que ça va être. Non, ouais. mais je, je, je, je peux pas, j'arrive pas à la suivre parce qu'on fait trop de trucs en même temps. Et c'est avec... pas filmé, on aimerait bien voir les auditions. Ah, et c'est pas filmé, voilà. Le coup là, la vidéo va... de surveillance à l'Assemblée nationale, euh... hein, pour les auditions, on fait par nos propres moyens, parce que. Ouais, ouais, non, mais là-dessus, c'est, <rire> c'est vraiment. Ah, là, mal. pour le coup, faut pas tout filmer. Parce que <rire> ouais, <vous comprenez, rire> mais avec euh, l'échéance, on sait que notre C'est vrai. C'est assumé. Mais j'ai encore une discussion aujourd'hui en bureau de la commission des lois souhaite filmer les auditions de la mission d'information d'une sur la PJ et on me dit oui mais sinon les gens ils peuvent pas parler librement c'est pas un autre problème démocratique ouais. ben, euh, ouais, ben, on est d'accord et donc cette fameuse mission d'information donc on sait que les pas mal d'acteurs sont auditionnés notamment les industriels qui a l'échéance des jeux olympiques 2024 qui est énoncé depuis euh, pas mal de temps comme euh, un vous, peu vous pensez euh, que c'est dans ce texte là ou ça euh, a été dit même Enfin, en audition par euh, oui, <rire> mon, mon test euh, par monsieur cadeau qui est le délégué euh, à la sécurité euh, oui euh, préfet euh, ouais de je sais rugby. plus mais voilà donc on attend ils ont mis un préfet un... Euh, spécifique sur les JO voilà ça et, euh, et voilà avec toujours JO euh, et Coupe du Monde de rugby hein, c'est ça quand, qui ça commence dès 2023 hein. oui ils vont faire une répétition générale avec la, la Coupe du Monde de rugby avec voilà comme euh, un peu prétexte que c'est un événement avec Enfin, risque d'atteinte à la sécurité pour faire des expérimentations, sauf qu'on a bien vu en matière de technologie, dès qu'il y a des expérimentations, c'est pérennisé. Bon, là, c'est à peu près assumé, je crois que c'est pour le long terme. Donc, euh, donc, ça va vachement bouger ces prochains mois. Donc, pour revenir à la plainte devant la CNIL, on attaquait la surveillance et à travers ça, euh, la surveillance algorithmique. En, en gros, en en demandant à la CNIL d'aller mettre son nez sur ce qui se passe, et notamment sur toutes les autorisations de vie de surveillance qui ne sont jamais justifiées en termes de proportionnalité. Euh, et alors, en parallèle, on a attaqué deux, deux méga-fichiers, donc le fichier Tâche de traitement des antécédents judiciaires dont j'ai parlé, sur l'aspect de sa disproportion en termes de données qui sont incluses, puisqu'il y a des données de pas mises à jour, fausses. Euh, aussi, on se demande s'il n'y a pas des données qui sont rentrées hors de toute procédure judiciaire. Et aussi parce que ça... C'est très probable, donc on a mis des, les éléments qu'on avait pour que la CNIL en tant que gendarme puisse aller un peu, enfin en tout cas autorité de contrôle puisse aller voir ce qui se passe et l'autre aspect c'est donc la, la reconnaissance faciale qui est permise à travers ce fichier et qui est utilisé euh, 600 000 fois par an et qui est donc lié aux caméras de surveillance puisque les deux s'alimentent et le troisième aspect c'est le fichier TES qui est pas un fichier de police à proprement parler, qui est un fichier administratif qui est lié au renouvellement des titres d'identité mais qui contient la photo de toute personne qui a un titre d'identité, donc à peu près toute la population française, où à nouveau, depuis le début, on crée un fort risque de dévoiement... Dans le TVS aussi de hein, euh, non Non, c'est un autre fichier. C'est un autre fichier... fichier. Des... Oui, j'ai plus le nom, mais c'est un, un autre fichier. Et, euh, et qui est totalement... En fait, le fait de centraliser euh, les données aussi sensibles de toute la population.. C'est totalement disproportionné. On dénonce depuis le début et en gros, on a des nouveaux arguments juridiques pour démontrer cette, cette disproportion. Et voilà, on, le, le, pour nous, le principal risque d'avoir un fichier avec la photo de toute, euh, toute la population, c'est évidemment de faire de la rencontre à terme. Et euh, d'ailleurs, si j'en ai pas parlé, mais dans la loi, bon, ça c'est vraiment une interrogation euh, à la marge, mais dans l'élargissement du champ des instructions générales, il y a le fait que les OPJ peuvent se voir remettre des données relatives à l'état civil, aux documents d'identité, au titre de ces genres. Donc on se demande cette remise de, de données, comment elle se fait Est-ce que ça allait demander à quelqu'un qui a accès aux tests d'avoir accès Bon voilà, à nouveau, ce, ce méga fichier, on craint vraiment des risques de Pour le coup, on a beaucoup moins d'éléments euh, publics. Euh, donc à nouveau, c'est demander à la CNIL d'aller voir ce qui se passe. Et aussi de la faire revenir à son rôle premier, qui était d'être un peu une autorité de contrôle des fichiers des pratiques étatiques. Euh, ce qu'elle fait beaucoup moins aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc on a lancé le recours il y a là, fin septembre. Donc l'intérêt avec c'est long. Euh, donc on n'a pas de nouvelles pour l'instant c'était bien reçu. Ça change pas grand chose sur cette loi. Ça va changer plus des choses au niveau de la vidéosurveillance automatisée, ou alors le jour où ils vont vraiment vouloir faire passer la reconnaissance faciale. Même si en, fait, en parallèle, au niveau européen, il y a un règlement sur l'intelligence artificielle qui traite de ces sujets-là, qui est en train d'être discuté. Donc les deux, euh, les deux contextes français et européens se, se répondent un peu en ce moment. Donc euh, voilà, sur le texte, vu qu'on s'attendait à un texte plus euh, technopoliste comme on dit, donc de vidéosurveillance, de fichage, c'est pas le cœur du texte, même si voilà, dont j'en ai parlé tout à l'heure, il y a plein de petites euh, entrées euh, pour toujours plus élargir le spectre et l'accès à ces outils euh, répressifs et sécuritaires euh, technologiques des choses que vous aviez identifiées dans le texte dont on n'a pas parlé Moi j'avais deux, trois petits points euh, euh, sur le, les plaintes en ligne qui sont limitées aux atteintes aux biens. Ah, le Sénat l'a limité aux atteintes aux biens, oui. ce pas le dispositif Alors, initial. Je ne sais pas quelle sera la position. Euh, oui, mais je pense que ça, ça serait important que les atteintes aux personnes puissent être euh, déclarées en ligne. Je veux dire que dans des familles, dans des, des femmes qui sont victimes de. Euh, de conjoints qui les séquestrent, euh, je pense que si elles ont accès à Internet, euh, ça serait quand même bien qu'elles puissent porter plainte en ligne. Euh, les atteintes aux biens, effectivement, mais pourquoi euh, limiter euh, aux atteintes aux biens en fait. Après, je sais que s'il y a Je un... si je dis pas de bêtises, je ne vais pas le, le, mm -hmm. de, de, nous, de nous attacher aux conseil. Euh, mais les atteintes aux biens, c'est uniquement pour la plainte en visio, et pas la plainte en ligne. Ah. La plainte en ligne, ils n'ont pas restreint uniquement au... au... Je... ils ont il restera pour les deux, je ne sais plus, mais... Euh... Il Après, il y a un sujet là-dessus, il y a le... pareil, des associations, moi-même, je suis parce que, euh, ok, en ligne, très bien, mais ça ne peut être qu'un premier contact. Voilà, c'est ça. Non, mais absolument. Or, mais, or, on sait dans la pratique que quand on a mis en place des, des procédures, justement, les pré-plaintes en ligne, il y a des gens qui vont dans les commissariats ou dans les casernes de gendarmerie, déposer une plainte, normalement, elle a dit ah « ben euh, Ah non, on ne prend plus, il faut aller sur le logiciel, faut aller sur Internet ». Et c'est la constatation concrète dans le monde réel. Donc, euh, euh, donc si à la fin on finit par dire « Ah maintenant non, on reçoit plus », bon ça sera pour les violences intrafamiliales, les violences sexuelles et sexistes j'imagine, j'espère, qu'ils n'iront jamais jusqu'à dire des, des, des choses pareilles, mais enfin, euh, pour d'autres types d'atteintes aux personnes qui sont pas moins graves euh, que, que les, les, les domaines que je viens de citer, euh, on peut avoir cet, cet effet-là. Je n'ai pas le temps, vous avez qu'à faire la, la visio en ligne. Quoi. Oui, bah, de toute façon, à la, à la Ligue des droits de l'homme, on s'est battu euh, contre la, la numérisation des services publics et notamment sur les questions d'accès de, de, de, aux, aux étrangers. Pour, mmh. Après, ils ont un problème d'identification en vrai, avec la visio et la plainte en ligne, oui. de savoir qui est-ce que derrière oui, l'écran, la plainte le c'est parce qu'en fait, vous dire oui. sur le dépôt de plainte, vous pouvez aussi avoir des gens qui sont hors du champ, à côté de la personne, qui lui contraignent à. A... Enfin, c'est. Oui, mais... Bon, ça n'est pas la majorité du genre, mais ça, voilà, ça peut exister, donc il y a le sujet d'identification oui. après. Mais par contre, les, les procurations pour, euh, pour voter seront complètement dématérialisés. et ça moi je pense que c'est une voie vers le vote électronique et je pense que ça posera énormément de questions. Euh, alors le fait d'aller au commissariat pour, euh, après avoir fait sa pré, euh, pré procuration euh, sur internet je pense que ça fait gagner du temps effectivement aller dans un commissariat ça peut être rebutant mais euh, je pense que c'est quand même une sécurité pour savoir qui vote euh, à qui on donne procuration. Ça, c'est. Ça me paraît être, être euh, important. Et sinon, moi, pour relever encore une fois le, le fait que les crédits pour l'installation de caméras, ça a déjà été dit, soient triplés. Ouais. Euh, alors, je suis contre. Mais en plus que ça soit pris sur le fonds interministériel de prévention de la délinquance, je trouve ça euh, totalement illogique. Parce qu'on sait très bien que les caméras ne préviennent absolument pas la délinquance. Euh, et et le fond devrait oui. être utilisé à autre chose mais que. Mais faut qu il euh, continue ça, continue à caméra. Le faire Oui, on continue à le faire croire. Il faut bien, bien qu'il continue à le faire croire. Donc c'est euh, pour ça qu'ils mettent qu il les crédits à son faut voilà. Quand même vraiment se battre sur sur cette euh, ce fantasme de, de la vidéoprotection. Euh, je pense que euh, il faudrait essayer de revenir à vidéosurveillance plutôt que vidéo protection. Même si c'est un détail, mais ça participe de de, de, de, de, de, de ce projet. Euh, totalement antidémocratique. Si c'est un peu rassurant, mais <rire> j'étais, euh, je suis d'ailleurs, il faut que je prenne en passer, euh, rapporteur pour avis à la commission des lois sur l'administration générale et territoriale de l'État pour le projet de loi de finances, par la partie de dépense, pas la partie 237. Euh, et donc, c'est les programmes, pour ceux qui sont les plus budgétaires, programme 354, euh, programmes 216 et 128, et euh, le, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance est supporté par le programme 216. Donc j'ai eu à rendre mon avis euh, sur le sujet et en tant que rapporteur j'ai déposé des amendements pour sortir de la surveillance du champ du fonds interministériel de la prévention de la délinquance. Voilà. Euh, bon il n'a pas été adopté, mais oui. hein, euh, je vais la bataille, c'était qu'en commission, on a mm -hmm. discuté hier, hein, c'est tout frais. Et euh, sera refait la, la semaine prochaine, c'est un sujet qu'on a bien identifié depuis un bon bout de temps. Et en plus c'est une arnaque pour les collectivités euh, locales, puisqu'ils aident à la mise en place, euh, à l'installation. Et après le coût de fonctionnement en tant que tel, il est assumé intégralement par la collectivité. Il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir comme ça, parce que euh, ça coûte cher, euh, ça, ça, ça est vite obsolète ou dégradé, il y problème. Euh, et donc, euh, enfin, à la fin, je veux dire, voilà, il faut remettre du poignon sur la table, et donc c'est un, un, un puits sans fond. Et euh, ça n'apporte pas de résultat. Euh, voilà, on le sait, on le sait pour plein d'études. Donc voilà, on continue de mener cette, cette bataille. Cette fois-ci, je l'ai fait en tant que rapporteur pour un livre. Donc on est un peu plus nombreux, on a accès à un peu plus de choses. Euh, donc ça n'a pas, pas été oublié. Et puis il y a même aussi tous les aspects qui sont liés au CNAPS, centre national de, la Commission nationale activités privée de sécurité, qui est chargée du contrôle du secteur de la sécurité privée. Où là, il y a aussi d'autres écoles à, à dire. Bien, si Bien. vous n'avez rien à ajouter, merci pour votre audition, pour ah, vos propos. Merci.